Frédéric est interne en médecine. Il a reçu les résultats d'analyse d'un jeune patient atteint d'un rhabdomyosarcome embryonnaire. C'est une maladie rare et il se demande comment l'expliquer aux parents. Son médecin-chef lui montre Orphanet. Sur Orphanet, tu tapes ta recherche rhabdomyosarcome embryonnaire. Tu continues en cliquant sur le résultat. Il te renvoie sur la fiche pour le rhabdomyosarcome. Tu arrives sur le résumé de la maladie avec l'épidémiologie, la description clinique, l'étiologie, les méthodes diagnostiques, les diagnostics différentiels, la prise en charge et le traitement, et le pronostic. Sur ta recherche de départ, dans des informations supplémentaires, tu as des articles de synthèse et des recommandations pour la pratique clinique. En bas de page, tu peux trouver les centres experts à contacter et indiquer aux parents de l'enfant le centre le plus proche de chez eux.